Dans cette vidéo, on va tester le module Bluetooth euh, connecté à une carte Arduino Romeo. Donc en fait, j'ai connecté euh, les pattes TX et RX aux pattes euh, 10 et 11, de façon à ne pas utiliser la patte 0 et 1, euh, puisqu'en fait, sur la carte Romeo, la patte 0 et 1 sont utilisées par euh, mon câble USB. Donc comme je veux vérifier que le module Bluetooth fonctionne bien, j'ai besoin de cette entrée euh, et sortie 0 et 1. J'ai ensuite un petit programme que je vais téléverser dans l'Arduino. qui va me permettre de tester en fait la communication. Je vais ensuite activer mon moniteur série de façon à vérifier que ce que je rentre euh, sur le module Bluetooth, eh bien, je le reçois bien dans la carte Arduino. J'ai ensuite téléchargé sur mon téléphone Android l'application Bluetooth Terminal qui va me permettre de tester l'envoi d'informations à la carte Arduino. Voilà. Donc, je ne sais pas si on voit très bien, je sélectionne le module Bluetooth auquel je vais me connecter. Donc là, en l'occurrence, c'est le module HC-06. Voilà, je suis connecté. Ici, je vais rentrer une information, par exemple, AZERTY, que j'envoie en cliquant sur Send. Et si tout fonctionne bien, je vais le voir apparaître sur mon terminal. Voilà, je reçois bien AZERTY. Je l'envoie, je reçois les informations. Donc, le système fonctionne correctement.